Apocalypse 12. Quelle est la signification profonde de la lutte entre la femme et le dragon dans Apocalypse 12 Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon,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 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre aux autres fils de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Un résumé de ce chapitre. L Apocalypse 12 est un chapitre du livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de Révélation, qui est l'un des textes bibliques les plus complexes et symboliques. Dans ce chapitre, on peut voir une vision de la lutte entre le bien et le mal, entre une femme et un dragon. La femme représente souvent l'église ou la communauté des croyants, et le dragon symbolise le mal, ou Satan. La naissance de l'enfant peut être interprétée comme la naissance de Jésus-Christ, qui a été enlevé au ciel pour échapper aux tentatives de Satan pour le détruire. La guerre dans le ciel entre Michel et le dragon représente la lutte entre les forces du bien et du mal. Bien que les images de l'Apocalypse soient souvent difficiles à comprendre et à interpréter, le chapitre 12 peut être compris comme un message d'espoir pour les croyants. Il montre que, malgré les luttes et les persécutions, les forces du bien triompheront finalement du mal. La description de la terre et dans la femme peut également être interprétée comme une image de la protection de Dieu pour ceux qui sont persécutés ou opprimés. En fin de compte, le chapitre 12 de l'Apocalypse est une vision puissante et symbolique qui présente la lutte entre le bien et le mal dans des termes dramatiques. Les images de la femme revêtue de soleil, du dragon rouge feu et du fils mâle qui doit gouverner les nations sont captivantes et fascinantes. En étudiant ce chapitre, nous sommes témoins d'une lutte cosmique qui est toujours d'actualité dans nos vies aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette analyse de l'Apocalypse chapitre 12, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos passionnantes sur la Bible et la spiritualité. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour aider notre communauté à grandir. Nous sommes impatients de partager avec vous plus de connaissances et de sagesse spirituelle à l'avenir. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne dans tous vos projets et dans votre vie quotidienne. Shalom.